Bonjour les gens, comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour Conan Il y a déjà une première préparation de partie pour Conan, je vous mets le lien dans la description. Il y avait une contrainte dans cette première préparation de partie, c'était que tous les éléments préparés puissent être rangés à nouveau dans la boîte. Là, on va s'occuper de la préparation du plateau et des figurines, et on considère que vous avez de la place avant de jouer. Dans cette préparation de partie, on prépare le scénario dans les griffes des pictes On considère que vos joueurs ne sont pas encore arrivés et que vous avez, après 10 minutes, un quart d'heure, soit avant qu'ils arrivent, soit pour préparer tout ça. Si vous avez une autre pièce, etc., un autre endroit où vous avez vraiment la place, vous installez le plateau jeu, le plateau du, du, du scénario que vous allez faire, et vous préparez tous les éléments et vous les mettez sur le plateau. Par contre, si vous avez un peu moins la place, et vous prenez le couvercle d'une des boîtes de Conan, de la boîte de Conan plutôt, et puis vous préparez et vous sortez tous les éléments et la mettez dedans. Comme ça, ils seront prêts à être installés lors du moment du jeu. Première possibilité, on prépare dans le couvercle de Conan. On prend le couvercle de la boîte de Conan et hop, on la retourne. On peut déjà mettre le plateau correspondant au scénario avec le village des Pites. On peut commencer par installer les héros n'importe où, puisqu'en fait on n'a pas l'endroit définitif. On peut déjà installer l'anneau de mitra à Adratus. Voilà, on peut déposer quelque part le serpent géant, Zogarsag et les cinquiènes. On installe les sous-socles pour chaque figurine et on commence à les disposer. Alors, vous la groupez par couleur, ça sera plus simple pour les disposer dans leur hutte définitive. Il nous reste les trois guerriers pics On installe sans faire n'importe quoi. Et le jeton éboulis et les trois pions de renfort. Et on termine avec les huit pions coffres. Alors soit des pions si vous avez que la version de base, ou soit des coffres déjà en 3D si vous avez la version King Pledge. Là on voit bien que vous pouvez transporter ça. à pas de risque, ça bouge un peu, mais il ne faut pas non plus. Donc ça vous pouvez l'emmener d'une pièce à une autre sans aucun problème. On déplie le plateau sur la place définitive. Et on emmène la boîte sur la table et on vide élément par élément. Et on les met au bon endroit. Alors après, il faut un peu de doigté. Il faut sortir le plateau de la boîte. Vous pouvez déjà le poser ici. Et la boîte, on n'en a plus besoin. Il paraît que pour faire des vues sur YouTube, il faut mettre du chat. Voilà. Bon. C'est bon, je peux tourner Ou soit, alors là, avec ce plateau, ça marche. Parce qu'en fait, on peut le déplier de ce côté-là. Il faut tout déplier dans le bon sens. Et là, c'est sport. Mais ça le fait quand même. Et voilà. Et après, vous n'avez plus mettre vos pions au bon endroit. Deuxième possibilité, vous avez de la place afin d'étaler tout le plateau et de poser les éléments à l'endroit définitif. Là, on part sur l'hypothèse. Alors, c'est pour vous montrer. Hein, ce n'est pas un stade définitif. Vous avez de la place. Vous avez déplié votre plateau. Vous avez bien vu que, en fonction de ce que vous allez faire, ça va soit bouger ou pas, vos éléments. Et surtout, ici, on a l'endroit qui s'ouvre. Ce qui fait que quand vous allez voir le transporter c'est plus ou moins facile, là j'arrive à soulever à peu près à une main, parce que je suis du bon côté si on essaye de l'autre, c'est-à-dire que là on a un autre scénario préparé, ben en fait là c'est l'endroit où il se plie, ce qui fait que pour le soulever, là c'est carrément la galère, et voire même euh, impossible presque de le faire bien droit. Donc dans tous les cas, ce que je vous propose c'est de mettre des cartons en dessous. Vous installez votre plateau, et avant d'installer les éléments dessus, les figurines, on va glisser un calendrier dessous, de chaque côté, l'idéal ça va avoir deux grands, voilà pareil de l'autre côté pareil bien sûr vous ne faites pas les calendriers de la même marque on s'en fout et voilà là j'ai installé le scénario voilà tout est prêt maintenant il ne reste plus qu'à déplacer le plateau là le plateau étant installé avec les éléments au bon endroit il faut mieux être deux personnes pour pouvoir le déposer sur la table sans que tout se déplace et là je peux même déplacer le plateau tout seul en mettant les mains sous les, les calendriers et hop, tout se déplace sans que ça se casse la goule. Vous voyez, on peut même... Là, je vous montre comment réinstaller le plateau. Alors, je le fais tout seul, hein, en prenant les deux calendriers, mais bien sûr, c'est quand même plus sécurité de le faire à deux personnes. Voilà, c'était la préparation de partie de Conan, plateau et figurine. Jouez bien